Les essences qu'ils avaient euh, localement. Donc, euh, dans les Vosges, c'est du sapin, du PCA. On peut le faire avec d'autres essences, mais chez nous, c'est les essences euh, de le sapin qui était utilisé Et l'intérêt, en fait, euh, des lessis, c'est de fendre le bois. C'est un bois qui n'est pas scié, donc on a respecté la fibre. Et en respectant la fibre du bois, on a quelque chose qui absorbe pas trop l'eau. Donc, euh, ça lui permet d'être durable dans le temps. Même si le sapin n'est pas une essence durable, le fait d'être fendu a respecté la fibre et l'eau ne pénètre pas aussi facilement dans le bois. Je voulais faire une toiture en ici parce que ça me plaisait bien, j'avais envie de faire. Et puis je suis un peu feignant, alors je ne voulais pas faire tout à la main. Et j'ai avec mon copain, on a récupéré une vieille carcasse dans une casse d'une machine et on... On l'a adapté de manière à pouvoir fabriquer des essais un peu plus facilement. Donc on fait l'opération de. On fend le bois en fait avec la machine. Et après, j'ai une finition à faire à la main avec euh, la dolaire. C'est un outil qui était utilisé partout maintenant dans, le dans les, les fermes. Là voilà. c'est le genre de nœud, il faut enlever ses défauts. C'est pas un métier. Euh, L'artisanat, c'était fait partout. Les paysans faisaient leurs matériaux eux-mêmes et, et ils faisaient ça en hiver, en temps perdu.